Bonjour les gens, un petit rappel des règles pour Cardline. L'objectif est d'être le premier à ne plus avoir de casse. Autour de la table, choisissez si vous voulez jouer avec la taille, le poids ou l'âge. Une fois choisi, donnez les explications suivantes. Pour la taille, c'est la taille moyenne sans la queue sauf pour les reptiles. Et pour les oiseaux, c'est la taille des pattes à la tête et non l'envergure. Pour le poids, c'est le poids moyen des animaux. Et pour l'âge, c'est la durée de vie moyenne de l'animal. Déposer la carte au centre de la table et définir l'ordre des caractéristiques indiquées où est le plus faible et le plus fort par rapport à cette carte. Imaginons qu'on fait la taille, on va considérer que ceux qui se mettent à droite de cette carte-là sont plus grands que 5 mètres et ceux les cartes qu'on mettra à gauche seront plus faibles. Distribuer 4 cartes à chaque joueur. C'est le joueur le plus jeune qui commence. Là je vous ai fait une mise en place pour deux joueurs. Chaque joueur, à son tour et dans le sens des aiguilles d'une montre, essaye de déposer une carte par rapport à l'ordre des caractéristiques. Donc là, celui qui commence, il va considérer que le lapin de Garenne est plus petit que la Révanta. Et voilà, tout est bon. Le vainqueur est celui qui arrive à déposer sa dernière carte au cours d'un tour de jeu. Voilà, c'était le rappel des règles pour Cardline. Bonne partie